Il est temps maintenant des déclarations des députés. Député d'Ottawa Sud, merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour prier et d'offrir de bons souhaits à Heather Leslie Smith, une personne de 95 ans, ancien, ancien combattant et socialiste. Il est très malade à Belleville. Harry, c'est une légende. C'est un des champions les plus élégants pour la santé publique, gratuite, universelle. Il nous a parlé de la situation avant le service universel de santé. Il se rappelait de sa jeunesse alors que la santé était seulement disponible pour ceux qui pouvaient se payer. Et sa sœur est morte de la tuberculose, trop pauvre pour recevoir des traitements. C'était la génération de Harry qui, après avoir gagné la guerre, est revenue à la maison pour gagner la paix. En Grande-Bretagne et au Canada, on en doit tellement à ceux qui ont lutté pour avoir une société qui est plus euh, ouverte et plus accueillante. Harry a entrepris des actions globales pour euh, trouver une solution au, à la crise des réfugiés. Il a dit en euh, 1945 qu'ils ont trouvé une solution et il a dit que je suis sûr de pouvoir trouver une solution aujourd'hui. Il nous demande, Monsieur le Président, d'assurer que son passé ne devient pas notre futur. On doit honorer l'avenir que lui et sa génération ont bâti. Donc, Harry, remettez-vous, on pense à vous, on est avec vous, encore plus qu'auparavant. Merci. Au député d'Ottawa Sud. Dé euh, déclaration des députés députés de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître deux personnes extraordinaires de ma circonscription de Carleton. Ils vont recevoir le prix L'Ordre d'Ottawa demain soir, qui reconnaît des citoyens extraordinaires. Le premier, c'est Bernie Ash, qui a eu une longue vie, une longue carrière en étant un constructeur de la collectivité dans la capitale nationale, a contribué à la croissance économique et a fait en sorte que l'Ottawa soit un meilleur endroit ou vivre son rôle en tant que PDG du club de hockey de 1990 à 1997. Il a pu permis d'établir le secteur du hockey à Ottawa. Il aide le, la fondation de lever plus de 2 millions de dollars pour réduire les barrières financières et de permettre à tous les jeunes de participer dans des sports d'équipe. Et l'autre, c'est Lauren Greenspan, C'est un partenaire senior euh, au cabinet d'avocats de, de, de Greenspawn. C'est le seul avocat à Ottawa qui est un spécialiste certifié en euh, droit civil et criminel. M. Greenspan a représenté des gens désavantagés diversifiés contre la police, les, le gouvernement et les grandes sociétés. En 1991, l'année internationale des personnes vivant avec des handicaps, M. Greenspan a lancé le centre de... Défense des personnes handicapées et a été président pendant plus de dix, dix ans de cette organisation. J'ai hâte de pouvoir les accueillir et de les voir demain soir et de leur souhaiter les meilleurs voeux à l'avenir. Merci. Oui. Député de Thunder Bay, Atticoken. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole avec de bonnes nouvelles et des félicitations. Les gens de Thunder Bay ont été ravis d'apprendre que le chef de police Sylvia Hawk a été nommé chef de police de, de, du service de police de Thunder Bay alors que le service a eu des défis durant les dernières années. Nous accueillons cette nouvelle en étant un nouveau début et nous avons hâte de voir son leadership. Lorsque sa nomination a été nommée, a été donnée, elle, elle nous a dit qu'elle sera guidée par trois principes, la redevabilité, la cohérence et la transparence. Dans tout ce qu'on fait, que elle croit que ce sont les trois principes fondamentaux qui vont orienter mes gestes envers la collectivité. Chief Hawk est la première femme à avoir ce poste de chef de police de Thunder Bay et j'ai été très enthousiaste de pouvoir la féliciter mardi après-midi de cette nomination. Chief Hawke est joint il y a 25 ans elle est au service de police et elle apporte beaucoup d'expérience à sa position. Elle a accompli beaucoup de premières euh, premières enquête enquêteuses euh, et, et de... Euh, chef de police adjointe et maintenant, chef de police. J'ai été ravi d'être à la cérémonie de nomination le euh, mardi et j'ai été ravi de pouvoir lui souhaiter les meilleurs voeux en personne et je voudrais saisir cette occasion encore une fois de féliciter Chief Hawk et j'ai hâte de pouvoir travailler avec elle alors qu'elle apporte des améliorations dans le service de police de Tonnebain. Merci. Déclaration des députés des, dé, dé, des Tobico Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu le plaisir dernièrement de faire la tournée de l'installation Kenox avec ma collègue, de la, la députée des Tobico euh, Lakeshore, Kenetrix. C'est un endroit d'enquête et une, une entreprise un conseil de conseil de counseling avec plus de 100 ans d'expérience, Kinetrix permet à Ontario de l'industrie du nucléaire de continuer à contribuer à de bons emplois dans la province de l'Ontario. Durant la tournée, j'ai vu de, avec mes propres yeux l'innovation à Kinetrix, à, à son laboratoire à la fine pointe, où ils ont fait des évaluations de la technologie de la distillation. Kinetrix et Bruce Power, le mois dernier, ont annoncé qu'ils ont eu un protocole d'entente pour collaborer dans la production des isotopes médicaux et de promouvoir le rôle de l'Ontario en étant un chef international dans ses traitements médicaux. Des entreprises comme Kinetics et Bruce Power démontrent les leaderships pour assurer que le Canada et l'Ontario demeurent à l'avant-plan de la production des isotopes. L'avantage les, les, nucléaire de l'Ontario aura une incidence positive sur la santé internationale et de faire en sorte que notre air est propre et sûr et de faire avancer notre rôle de leadership dans certains des domaines les plus enthousiasmants de la science et de la santé. Des partenariats entre ces entreprises vont aussi contribuer à l'économie de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci. Député de Hamilton-West-Ancaster, euh, Hamilton merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour partager un enjeu qui est très important pour plusieurs de mes commettants dans ma circonscription d'Ancaster-West-Dundas. Et ça, c'est les soins à domicile. Je reçois des courriels à tous les jours et des appels qui partagent avec moi leurs grandes préoccupations en ce qui concerne les soins à domicile de leurs proches. Trop de patients sont négligés et sont laissés sans les soins adéquats. Les soins peuvent être une surcharge physique et mentale pour les gens qui prennent soin d'eux, et ça peut aussi malheureusement être un grand fardeau économique. Un patient a payé 4 000 de sa propre poche à une agence, une tierce agence, pour assurer que son père ait les soins nécessaires. Un autre commettante m'a dit que sa mère a eu soulevé 20, 20 plaintes et 20, 21 différents pré préposés aux soins ont dû à, à se prendre charge de sa mère. En 15 ans, les libéraux ont fait très peu pour améliorer la situation après toutes les coupures du gouvernement conservateur. L'annonce du gouvernement de 3,2 milliards de dollars fera rien pour aider nos personnes âgées et vont tout simplement faire en sorte qu'un système est encore pire. Nos parents et nos grands-parents méritent d'avoir un gouvernement qui protège leur sécurité, leur santé et leur dignité. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. Député de brantford brant merci Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour soulever l'attention d'un événement dans ma circonscription de brantford brant Après beaucoup d'anticipation, le YMCA vient d'ouvrir les portes le 14 septembre 2018. Ce partenariat entre l'Université Wilfrid-Laurier et le YMCA de brantford brant permet d'avoir plus d'occasions d'activités physiques permet d'assurer une meilleure croissance au sein du campus d'avoir plus d'accès envers des services de santé des soutiens sociaux ainsi que de revitaliser la collectivité. La célébration prend, aura lieu le samedi, le 21 novembre, et a reçu le prix de la magazine Architecte. En ce qui concerne cette installation, certains des services offerts, un service aquatique, des, les, des activités physiques dans l'eau, et des, des thérapies aussi, une, un centre pour les jeunes, pour le leadership, un gymnase double pour les sports, les compétitions avec une assistance de plus de 820 personnes, ainsi que différents événements pour les thérapeutes. Il y a beaucoup de programmes, des centres d'entraînement physique, des consultations pour les services de programmes de santé, ainsi que des partenariats avec Hamilton Health Science. Monsieur le Président, cette installation permettra de desservir Brantford-Brant County et les six nations, et les les, les, les, les, les, les, les Uh, institution post secondaire uh, dans la région aussi, ainsi que tous les visiteurs. Merci. Déclaration de député. Député d'Essex. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et ma reconnaissance envers deux leaders dans ma circonscription qui prennent leur retraite après plusieurs années de service, Salmer Kanatea, qui a servi pendant 13 ans en tant que uh, sous-greffier et greffier adjoint, et il a eu le rôle euh, au sein du conseil municipal. Et en 2010, il était le maire de La Salle et a été réélu en 2014. Kent a passé toute sa vie, toute sa carrière au service du public dans la ville de La Salle et nous avons profité grandement de son implication et de sa participation dans le service public. La ville de La Salle a vu beaucoup de croissance et de changements durant son mandat et son leadership. Ça a été essentiel pour bâtir une culture d'engagement civique. Ron Todd McDermott a été élu le premier maire d'Essex de, la première fois en 2003 et a servi pendant 13 ans. Todd a aussi été très actif dans la collectivité, a été gestionnaire euh, d'une équipe de, baise, de baseball et dans euh, les courses à chevaux, il a tenté de tendre la main à tous les partis politiques pour améliorer la vie de ses citoyens. Todd est, est un leader, par exemple. Il se rend accessible au public et représente et a tout un, un, un héritage de euh, coopération. Il a toujours mis la priorité sur sa collectivité. Je voudrais remercier et féliciter ces deux individus et de leur souhaiter les meilleurs voeux à l'avenir. Euh, Reposez-vous bien et euh, profitez de votre retraite. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Je suis fier d'informer tous les, les députés dans cette Chambre que l'Ontario est ouvert aux affaires. Ce n'est pas tout simplement un slogan ou non seulement une affiche. C'est le développement des entreprises en action. Le ministre du développement économique, la création d'emplois et la, du commerce saisit toutes les occasions possibles pour faire la promotion des entreprises et d'attirer des investissements en Ontario. Depuis 2003, la Chine est devenue le, plus grand le deuxième plus grand partenaire économique du Canada et le troisième plus grand marché d'exportation. On m'a demandé par le ministère d'organiser une table ronde dans ma circonscription de Richmond Hill. Je dois faire la promotion du commerce entre le Canada et la Chine et aussi de faire la promotion avec le commerce avec les États-Unis. Le 8 novembre, j'ai organisé une table ronde avec plusieurs représentants des, des, représentants des associations sino-canadiennes qui Shanghai, représentent Beijing, Shanghai, Shenzhou, Shang Shijang, Shenzhen, Shenzhen Macao, Taïwan et, et le Conseil sino pour la promotion de, du commerce international. Les participants seront les liens qui permettront le développement de l'avenir. Nous avons discuté de manière de réduire les barrières administratives, de réduire la bureaucratie et d'attirer des, euh, des investissements étrangers, ainsi que d'augmenter les exportations de l'Ontario. J'ai hâte d'avoir des résultats positifs. Tous les participants sont très enthousiastes au sujet de, des résultats. Par contre, M. le Président, je voudrais remercier personnellement le ministre Todd Smith, même si ça fait seulement trois jours qu'il a ce poste, il a fait en sorte que ce soit un événement très à grand succès avec son adjointe parlementaire. Merci. Déclaration de député. Rappel au règlement. Ministre des services à l'enfance, des services communautaires et sociaux. Déclaration de député. Député de Durham. Merci, Monsieur le Président. À tous les jours. Des milliers de résidents de ma circonscription de Durham euh, doivent se déplacer pour aller au travail dans la grande région de Toronto, alors que la collectivité continue de croître, les demandes pour de meilleurs réseaux de transport continuent d'augmenter. Malheureusement, pendant 15 ans, durant l'ancien gouvernement libéral, nos commettants ont dû attendre. Attendre pour le transport en commun et attendre dans la circulation dense. Durant la campagne électorale, j'ai entendu à tous les jours que les gens étaient fatigués, n'en pouvaient plus d'attendre, et qu'ils voulaient un gouvernement qui, écoutaient réellement leurs préoccupations. C'est pour cette raison que je suis ravi que notre gouvernement pour la population est engagé à prolonger le service GO à Bowmanville et Durham. Nous allons offrir le service dans les deux sens à tous tout au long de la journée, ça veut dire que les gens n'auront pas à faire un transfert du, tra du train Go à Oshawa, un service d'autobus. Les gens pourront entrer dans la station, dans une station Go et rester là jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison à Durham. Les temps de navetage vont être réduits et les gens pourront passer plus de temps avec leur famille. Monsieur le Président, je sais que les gens dans ma circonscription travaillent très fort et je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui compte de faire en sorte que les préoccupations des nafters et des autres et travailleurs en Ontario la priorité. Et pour mes commettants à Goodrum, je vais vous voir sur le Merci. train Go. Merci beaucoup. Rapport de comité.